Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope qui démarre le lundi 11 octobre 2021, toute la semaine qui démarre lundi 11 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a avant tout l'astre solaire, celui qui nous éclaire de ses lumineux rayons. Non, c'est celui qui nous apporte le maximum d'énergie, de, de force de vie, d'optimisme, de chaleur, de lucidité. C'est l'objectif de l'astre solaire, en tout cas l'influence qu'il a sur nous. Il amorce cette semaine à 18 degrés du signe de la balance et il va y rester toute la semaine, bien sûr, la bonne blague, et il va apporter vraiment des choses extrêmement positives, apaisantes, bienveillantes, douces, arrondissantes, parce que c'est l'époque de l'année qui correspond à ce cycle-là, on est au mois d'octobre, l'équilibre des saisons, l'harmonie, la douceur de ce signe d'air, et puis il n'est pas tout seul en balance, il y en a deux autres, toujours les mêmes, il traîne un petit peu, il faut dire, dans le signe, il y a Mercure, la communication, que j'aime tant, je reviendrai très succinctement dessus, et il y a également Mars, l'action, l'énergie, la volonté, qui est dans le même sillage, 17 degrés, 18 degrés, il y a une conjonction euh, soleil mars qui se réalise dans le, dans le ciel, celle de ce week-end, et puis donc qui démarre toute la semaine, euh, ça fait pas mal de choses qui sont assez, assez positives, hein, parce qu'on est dans un, dans un signe qui invite au compromis, à l'entente, à la rondeur, à la douceur, hein, au point de concorde, comme j'aime dire. Ce qui rassemble, c'est ça l'idée directrice. Et puis à la fin, je vous parlerai de Pluton. Pluton, on n'en parle pas beaucoup, on en parle très peu, mais là c'est l'occasion, l'occasion est trop belle. Pourquoi Parce qu'il a repris sa marche directe depuis 3-4 jours, et comme il a repris sa marche directe, c'est un énorme truc. Enfin, il est tout petit petit, mais il est aux confins de notre système solaire, mais son influence, elle est, elle est centrale, elle est majeure, Pluton. Pluton, c'est vraiment un gros truc, enfin, en matière d'influence, parce qu'il est lent tout simplement. Et puis ça réveille nos archaïsmes profonds, nos mécanismes de survie, nos, nos schémas de pensée souterrains, et, et en général tout ce qui nous tracasse, qui nous fait peur, qui nous angoisse. Souvent, il y a Pluton dans le coin. Je vous en parlerai à la fin. Bref, pour qui est-ce que la semaine est globalement, globalement extrêmement positive et bonne Alors, les gagnants sont. Les gagnants, c'est une façon de tourner les choses que j'aime beaucoup voyons le bon côté toujours, mais balance, c'est chez vous que ça se passe, et lorsque les réunions planétaires se passent chez quelqu'un, hein, chez vous en l'occurrence, c'est vous qui bénéficiez au maximum, c'est vous qui invitez en quelque sorte, vous avez des visiteurs, euh, excellent pour le, le, la confiance en soi, le, le, la, la vision lumineuse, claire, limpide, beaucoup plus lucide en fait, quand le soleil est en forme des beaux aspects, également pour la communication, la fluidité relationnelle, la douceur, la souplesse, le fait de rentrer dans l'oreille de l'autre sans aspérité, ce qui est le talent tout à fait particulier de cette position de mercure dans le signe de la balance, qui distille, distille pour nous tous, une, une plus grande aisance, une plus grande souplesse, une, une, davantage de douceur, de, de, le, le verre passe mieux lorsqu'on communique sur le mode de ce Mercure en balance, et Mars, l'action, n'est pas un Mars guerrier dans le signe de la balance, il en est même l'antithèse, je vous en ai déjà parlé, Mars, la volonté, l'énergie, l'action, est très très puissant naturellement dans un thème natal, lorsqu'il est en bélier, en scorpion, en capricorne, et parfois dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Mais lorsqu'il est en balance, comme il est opposé au bélier, il est dans sa partie un peu moins offensive, et donc plus ouverte à trouver, là aussi, une sorte de juge-arbitre dans les, dans, les, dans les tensions en présence. Donc ce gros noyau en balance, Soleil, Mercure, Mars, pour qui ce qu'il est bon On y arrive. On y arrive. Pour mes balances, pour mes versos, pour mes gémeaux, mes signes vous êtes encore les gâtés, être les gagnants. Et puis, lorsqu'il y a un amas planétaire en balance, cet amas planétaire influence de façon bien protectrice et positive mes lions et mes sagittaires. Voilà, c'est dit. Vous êtes les cinq gagnants de cette toile de fond planétaire, mais pas que. À côté de ça, il y a Vénus, Vénus qui nous renseigne toujours sur notre vie amoureuse. Je la suis, moi, Vénus, parce que j'aime bien. regarder. c'est le fluidifiant, c'est à mon sens parmi les éléments les plus stabilisants les plus importants, hein, la qualité d'une Vénus dans un thème, ce qui permet de faire le lien. Vous voyez, je rencontre parfois souvent en clientèle des profils qui euh, ont des positions, des, des thèmes il prend des thèmes magnifiques avec plein de potentiel et puis euh, Vénus peut être dans un signe un peu plus dur un signe un peu plus aspérité donc ce sont des profils qui même s'ils ont une panel de qualité extrêmement large euh, ont davantage de difficultés à exprimer leur affect exprimer leur, leur affect, c'est-à-dire quoi dire je t'aime, euh, dire des choses gentilles agréables parce qu'ils ont l'impression ils ont l'impression de montrer d'une de, image faible, c'est redoutable. Hein, souvent, quand je vois des Vénus dans des signes gouvernés par Mars, hein, Vénus Bélier, Vénus Scorpion, Vénus Capricorne, euh, typiquement hein, Vénus Vierge aussi, parce qu'il y a une timidité chez la Vénus en Vierge, sont des profils qui, au niveau de l'expression des bonnes énergies émotionnelles, par le verbe, il hein, y a un frein. Hein, ils se sentent Ils se disent « Oh là là, je vais m'exposer là oh !» Est-ce que je vais me sentir faible si jamais on sait que j'aime quelqu'un Alors que non, à l'inverse, le job, le boulot de Vénus, sa fonction, c'est justement d'exprimer les émotions, d'encourager les bonnes énergies, celles qui rapprochent. Voilà, donc le boulot de Vénus, c'est de créer du lien humain, le tactile, l'amour, la gentillesse, la souplesse. C'est son boulot. N'oublions hein pas qu'un ciel, c'est un orchestre, que chaque planète a une fonction. Quand il faut aller au conflit, on s'appuie sur Mars, mais quand il faut être dans la souplesse et la douceur et le rapprochement, on s'appuie sur Vénus. Et puis pour faire passer les deux, on s'appuie sur Mercure, parce que lui va trouver le verbe, l'arrondi, la manière de se de, de, de trouver le mot juste pour entrer dans l'oreille. Voilà. Bon, tout ça, c'est des bases un peu, mais là où je voulais en venir, c'est que Vénus en ce moment, aujourd'hui, je vous raconte des trucs. Vénus en ce moment, elle est en Sagittaire. Et Vénus en Sagittaire, je l'aime beaucoup à titre personnel. Pourquoi Parce qu'elle me mixte deux notions. Elle me mixte ses qualités intrinsèque, propre, hein, vénusienne, de souplesse, de douceur, de charme, de, de rapprochement, de bienveillance, de, de, de recherche de connexion, etc. Ça, c'est son job. Et puis en Sagittaire, elle prend une couleur à laquelle je suis très sensible à titre personnel, c'est l'optimisme, la jovialité, l'état d'esprit qui rassemble de façon généreuse, il y a une générosité avec les Vénus en Sagittaire, et quand Vénus s'y trouve, c'est tout à fait sympa, parce qu'elle euh, envoie de la générosité émotionnelle, euh, elle donne envie de bouger, c'est une Vénus très tonique, qui aime que ça, qu'on qu découvre, euh, il y a une curiosité, une envie d'aller de l'avant, il y a un côté aventure, au sens premier de ce mot. Hein. Et bref, Vénus en Sagittaire, euh, mixte, Charme et mixte chaleur positive communication ouverte, en fait. Pas, pas de la communication, c'est de l'élan généreux, hein, c'est de la jovialité, de la chaleur. Voilà la toile de fond de Vénus actuellement dans le ciel, donc ça nous colore tous directement ou indirectement, mais la tonalité elle est donnée, c'est ça. Après, il y a ceux qui en bénéficient complètement. Ceux qui en bénéficient complètement, qui sont-ils On y arrive. Qui va avoir plus de charme cette semaine Donc bien évidemment, mes sagittaires, la bonne blague, c'est chez vous que ça se passe, vous recevez à domicile, donc vous êtes dans des positions tout à fait délicieuses et protégées. Donc, charme maxima cette semaine, mes sagittaires. Profitez-en, ne me les laissez pas passer des périodes comme ça. Tout ce que vous touchez avec le sourire, avec la jovialité qui vous caractérise en ce moment, c'est extrêmement bon. Notez bien. Et puis, également pour mes lions, fait quand même quatre planètes qui vous veulent du bien, mes lions. Et puis en même temps, pour mes béliers, mes béliers, je ne pas parlé de vous, parce que quand il y a un paquet de planètes en balance, ils vous regardent en face, c'est une opposition. Donc vous prenez les choses beaucoup plus à cœur. Vous êtes hyper sensible, très réceptif en ce mes béliers. Heureusement, Vénus arrondit la note donne ce, ce, ce vernis, cette rondeur, cette souplesse qui, qui facilite bien la vie. Donc les gagnants avec Vénus cette semaine, je les refais, mes signes de feu en priorité, mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lions et quand les planètes sont en Sagittaire, c'est bon pour mes versos et c'est bon pour mes Balances. Ça tombe bien, mes Balances, c'est votre planète maîtresse. Donc en ce moment, le charme chez mes Balances, ça doit être particulièrement efficace. Voilà, pour, le, pour, le, pour les planètes les plus rapides. Après, il y a des choses assez importantes qui arrivent cette semaine. En fait, ça sera fin de semaine, c'est je... lundi prochain, je vous réserve un truc pour lundi prochain, il y a plein de trucs qui redémarrent, la chenille qui redémarre, je plaisante, c'est vraiment, il y a des trucs qui redémarrent, il y aura Mercure qui va redémarrer, donc on va de nouveau pouvoir communiquer sans filtre, euh, Jupiter qui va redémarrer, donc euh, l'expansion, on, on repart, là c'est très très intéressant, ce qui va partir de lundi prochain, mais gardons-le pour lundi prochain, et puis là... Enfin, à partir du lundi 11, il y a une planète hyper importante qui, qui, qui redémarre dans le ciel. Cette planète hyper importante, c'est Saturne. Saturne, c'est celui qui nous plombe en général. C'est lourd, Saturne. C'est lent, ça, ça fatigue. Hein. On a vu en 2020, quand il était conjoint à Pluton, c'était vraiment une horreur. Là, il est en verso, il a été euh, direct, rétrograde, direct, rétrograde. Et puis on avait remarqué qu'il y avait des, des, des corollaires, des points de liaison entre les, les périodes où on était confiné, où Saturne repartait en marche directe, et pas on avait un soulagement quand il repartait en marche rétrograde. Voilà. Donc il y a un moment où le cycle va s'arrêter, hein, fort heureusement, mais là il reprend sa marche directe, et on peut espérer que c'est son troisième passage, et qu'à partir du troisième passage, on se soulage de ça pour partir sur autre chose, quelque chose d'un peu plus recul. Plus, plus globalisé, on récupère un peu d'autonomie, de mobilité, de liberté, ce qui est le, le, le but de ce, du Verseau à la base. Saturne qui est là-dedans permet en général, ceux qui ont des influences de Saturne en Verseau à la naissance, ont des profils qui, faut, soyons lucides, c'est une planète qui est heureuse dans ce signe, on gagne en profondeur de pensée, on gagne en, en, comment dire, en philosophie, tout simplement, ça joue beaucoup. Et puis, Saturne redémarre, donc on repart sur des cadrages, on repart sur des lignes de conduite, les, les, les schémas se redessinent, la projection sur le long terme revient petit à petit, on reprend euh, en quelque sorte espoir de façon lucide, épurée, voilà, c'est ça le boulot de Saturne en verso, et donc, je ne fais pas de catastrophisme du tout, parce qu'il est heureux dans ce signe-là, c'est pas mal ce qui se représente, on prend du recul, en fait c'est ça la force de Saturne, c'est se ce, ce distancier de ce qui nous tracasse, de ce qui nous angoisse, avec la, la, la, la bonne dimension qui permet de ne pas se laisser envahir, de ne pas se laisser étouffer. Donc il n'y a, a rien de catastrophique là-dessus, euh, une planète en maîtrise qui repart en marche directe, structurellement, c'est plutôt un apport pour le collectif, hein. on gagne en lucidité, on gagne en lucidité collective, c'est ça qui m'intéresse avec cette position enfin. Voilà, toujours Uranus en taureau, en marche rétrograde. Alors il y a des signes dont je n'ai pas parlé, mais Uranus vous veut du bien, rassurez-vous. Les signes dont je n'ai pas parlé, c'est, euh, bah, on va y venir, Uranus, planète de la créativité, planète de l'originalité, planète des solutions, planète de l'ouverture des champs de conscience, planète qui permet de se démarquer de ce qui est dans les clous. En fait, Uranus est puissant dans un thème, c'est notre part de créativité, notre part d'originalité, notre, notre besoin de nouveauté, notre besoin de sortir des sentiers battus. Uranus, en plein milieu du taureau, il apporte les, les, les éléments que je viens de citer, à qui A mes taureaux, hein, en ce moment s'il y a du chamboulement dans l'air c'est normal, hein, si on a envie de transformer ce qui était un peu bloqué depuis longtemps c'est tout à fait cohérent, mais également mes capricornes, hein, vous bénéficiez, mais vous mettez plein plein plein pot de, ce, de cet aspect d'Uranus, il y a de la nouveauté à l'horizon, il y a des bonnes choses, vraiment, c'est libérateur, c'est un trigone, il vous veut que du bien, celui-là, c'est 100% que du bien. Également pour mes vierges, hein, votre côté créatif, original, en ce moment, il faut l'exploiter. Les idées nouvelles, elles sont en train de germer, les projets nouveaux aussi, hein, mais tous mes signes de terre, là, taureau, vierge, capricorne, on est en train de, de phosphorer en profondeur sur ce qui nécessite d'être transformé dans votre quotidien, tout simplement, dans les objectifs de vie, hein, bien concrets, bien pratiques, Organisation qui est en train de s'opérer, et en soi, cette influence, elle est extrêmement porteuse. C'est ça que je courtienne Et puis enfin, il y a, donc si, euh, je termine, si Uranus est en taureau, il veut du bien à mes taureaux, à mes vierges et mes capricornes, mais il veut également du bien, sinon je ne vais pas en parler, alors qu'il est beau cet aspect, à mes poissons, hein, bien évidemment, et puis à mes cancers. Donc vous cinq, toute cette partie créative qui est là en latence, est en train de travailler en profondeur pour vous proposer des options nouvelles. Parfois, il suffit de changer l'angle l'angle de vue sur lequel on approche ce qui nous entoure, ouvrir le prisme, je, je, je reprends cette formule que j'aime beaucoup, ouvrir le prisme des champs de conscience. Ouvrir le, le prisme des champs de conscience, c'est avoir une visibilité plus large sur tout ce qui est autour de nous. voilà. Et puis enfin, euh, Pluton, euh, depuis le 7-10, il est euh, reparti en marche directe. Alors Pluton, je vais terminer par lui. Pourquoi je vais terminer par lui Pluton, c'est vraiment le dieu des enfers. On l'a découvert en 1930, j'en ai fait euh, des pataques, des romans déjà. Pluton, lorsqu'il est connecté à une planète à la naissance, il crée une zone d'inquiétude crée une zone de peur, une zone d'appréhension. Et Pluton, euh, en ce moment, il est en Capricorne, on le sait, mais garder à l'esprit, c'est ça qui est intéressant quand on a la, la lecture de sa propre carte du ciel à la naissance, c'est de voir avec quoi il se connecte. Hein. Parfois, il se connecte avec rien du tout, donc c'est ouf, c'est très bien. S'il se connecte avec un soleil, euh, ça peut créer des, des inquiétudes sur le fait de se réaliser par soi-même socialement. Avec la lune, ça donne souvent des inquiétudes sur les relations à la mère, à l'enfance et au quotidien, les émotions qui restent un peu coincé. Avec Mercure, ça peut donner des esprits extrêmement intuitifs et profonds, mais en même temps, la peur de ce qu'on va dire qui peut poser problème. Si c'est avec Vénus, ça peut engendrer des inquiétudes sur le fait d'être abandonné, de pas être aimé, etc., de se faire boulotter. Avec Mars, ça peut engendrer, des conjonctions Mars-Pluton, une, une crainte soi-même de sa propre agressivité. Mars-Pluton, il a peur de rien. Euh, Pluton collé à Jupiter, c'est un Pluton qui euh, va créer des, des, des trouilles dans les relations avec l'autorité ou des peurs de manquer sur le plan matériel. Pluton avec Saturne, alors là c'est des angoisses profondes collectives, c'est ce qu'on a vécu en 2000, la conjonction Saturne-Pluton où ce, ce virus nous est tombé dessus, et puis des réactions phobiques de peur collective, etc.